Je m'appelle Ziambi Kengawe Jérôme. Donc, je suis arrivé en Belgique en, 4, en 1987. Donc, ça fait 24 ans que je suis là. Et, Et ça fait dix ans que je travaille pour le projet de cohésion sociale. Il a pris à partir de 2008, que à partir de 2006. 2006. Non, je viens demander juste un conseil pour pouvoir savoir qu'est-ce que je peux faire pour mon dossier.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 Voilà. Il, y a, il y a tellement, il y a tellement de monde. donc ici tu as à peu près 200, 300 personnes qui habitent. C'est ici. Ça va. Ça. Ce qu'il fait, c'est très important pour les habitants ici. Parfois, je peux même dire qu'ils jouent bien son rôle aussi de.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 Ben, mon travail euh, consiste à, à mobiliser les habitants afin qu'ils prennent en, ch en charge leur destin. Parce disent, il y avait une usine avant, moi j'étais tout petit. Ouais. J'ai vu voir euh, construire celle-ci. Ah voilà, il y a Hélène là-bas, ah, tu m'attendais en bas, ça sonne tout le temps, là. Bah oui, mais les gens Bonjour. ne raccrochent pas. Non, ah ils raccrochent pas. Voilà. Hélène et Yvonne. Donc ce sont mes, mes délégués préférés. Parce qu'elles sont toujours là, n'importe quand. Il suffit de leur téléphoner, elles sont là. Et puis nous on s'occupe de beaucoup de personnes. Voilà, ici. Dans pour le... aider surtout les personnes mmh. qui sont dans les difficultés. Mmh. Alors quand on ne s'en sort pas, on téléphone à lui. <rire> Surtout que le, je connais elle, une personne... sont très euh... bien connues ici dans, cas, dans le. Ah oui, on est très connus, Ça Il y a 51 ans que j'habite ici. 51 ans. Depuis ouais. la construction, je suis ici. La première locataire d'ici aussi. Ouais. Voilà, bloc 1, bloc 14 et tout ça, mais bon, on préfère dire immeuble, donc immeuble, le bloc, c'était de, de, de quartiers qui, qui avait plutôt des surnoms que des numéros, quoi. Donc, qui avaient des très très beaux noms euh, de fleurs. Et maintenant, ben, on, on essaye de revenir à cette époque, il y a un contrat de quartier qui va développer et qui va redévelopper un peu ce, ce projet. Où tout ici va être remodelé un peu. Le parking, il n'y aura plus de parking, tout ça va être transformé en un certain petit parc et tout, avec quelque chose de convivial. On vient avec un problème. Je suis par exemple surendetté. Il y a un problème de surendettement. Mais en détricotant, on trouve qu'il y a déjà des problèmes dans la famille. En détricotant, on trouve qu'il y a déjà. Il ne paye peut-être pas ses loyers régulièrement, en détricotant, ben, tu trouves qu'il y a un problème de santé là-dedans. En détricotant, ben, tu trouves qu'il y a plein de problèmes et c'est peut-être l'iceberg, c'est ce problème qui t'amène, c'est l'iceberg, c'est ça qui pointe. On arrive à... Au fond de la personne, la personne te dit ce qu'il ressent réellement. Et c'est peut-être pas l'exprimer au CPS, mais il viendra chez moi pour que je sois son interprète. Même si bon, l'interprète, c'est pas dans le sens du langage, c'est plutôt dans le sens du, du, du sentiment. Peut-être j'exprimerai peut ça mieux que lui. Chez nous, bon, chez les chrétiens, il y a Dieu. Et l'intermédiaire, c'est Jésus. Ici, il y a la commune, l'intermédiaire, c'est Yambi. <rire> Oui voilà et pour tout le monde, hein, sans distinction de race ni de religion, de sexe et autres. Zambi est toujours présent, c'est vraiment le psychologue, le papa, <rire> le trouveur de solutions. <rire>